Bonjour tout le monde, c'est content de vous voir. Euh, vidéo SQDC aujourd'hui. Deuxième produit de la marque Tam Tam et deuxième produit avec le mot cake dedans. Je vous présente le London Pound Cake 75 de Tam Tam. Au début de la semaine, on avait fait un autre produit de Tam Tam qui était le LA Couch Cake. Donc le Los Angeles Couch Cake. Ici, on est à Londres. Donc, euh, l'autre côté de l'océan, l'autre côté euh, de la terre, finalement, hein, euh, de Los Angeles en Angleterre. Euh, on fait le tour du monde à Windman. Donc, euh, deux produits cake pour Tam-Tam. Je vous rappelle un peu euh, le premier produit. Ça avait un goût de gazi avec un goût de cariophyllène et un goût de crémage à gâteau. Euh, il y avait ce goût de cake-là que j'ai déjà goûté dans le cannabis 4A provenant du BC sur Internet. Gracieuseté cadeau d'un abonné. Écoutez, euh, je suis vraiment content de Tam-Tam. On va voir si la tendance se maintient avec ce produit-là euh, par rapport au goût de cake, au petit goût là, de gâteau. Euh, vraiment content de Tam-Tam parce que... On savait pas trop à quoi s'attendre avec ça, là. ce sont les premiers euh, qui nous amènent des produits euh, qu'on qu qu met dans la catégorie dessert dans les euh, dans les variétés de cannabis. Quand on parle de cake, c'est la variété dessert, gelato, euh, on met ça en catégorie dessert. Écoutez, le LA Couch Cake, j'ai eu 19,5% de THC et on peut avoir entre 18 et 24%. 40$, dollars Indica, et euh, si on regarde un peu plus euh, en profondeur sur les Leafly, le London, le London Pound Cake 75, c'est fait avec du Sunset Sherbet mélangé avec un puissant Indica, et si on connaît pas trop le Sunset Sherbet, mais écoutez, euh, c'est un phénotype de Girl Scout Cookie. Donc ici, le London pancake c'est fait avec du Sunset Sherbet. Et le Sunset Sherbet, c'est fait avec du Girl Scout Cookie. Et puis le LA Couch, c'est fait avec du Wedding Cake et du Couch Mint. Et dans le Wedding Cake, il y a du Girl Scout Cookie. Donc on peut voir là, que dans les deux produits, celui de Los Angeles... Celui de Londres en Angleterre. Les deux ont du Gloss Cow Cookie euh, dans leur lignée. Dans leur euh, parents, si vous voulez dire. Si on peut dire. On ouvre ça immédiatement. Donc on ouvre le London Pound Cake. En 18 et 24. J'ai eu 19.5. Pourtant, j'étais en succursal. C'est pas le facteur qui me l'a apporté. Euh, les terpènes sont pas pareilles du tout, du tout. Euh, j'avais beaucoup plus de chance d'aimer le premier, celui de Los Angeles, le LA Cushcake. Cake, parce que c'était limonène, cariofilène myrcène. Mais j'aime bien le limonène myrcène, mais cariofilène était présent par contre. Euh, c'était écrit citronné, j'avais dit citronné, mais par la fin là, ça l'était moins. Ça ici. Pas du tout pareil, pas du tout, du tout pareil, humulène, là, c'est euh, dans le houblon, euh, bisabolol, je suis jamais content du bisabolol, à chaque fois qu'on trouve ça quelque part dans un cannabis, jamais satisfait, Terpinolène, euh, ça c'est souvent rattaché au fruité, et quand on regarde des arômes naturels que nous suggère, euh, que nous donne la SQDC, Citronné, pourtant euh, citronné, c'est souvent rattaché à limonène. Limonène, c'est pas là. Sucré, fruité, sucré, fruité, souvent rattaché à la troisième terpène, la terpinolène. Donc, humulène, bisabolol. Est-ce que c'est présent ou c'est pas présent On va savoir. On va l'ouvrir. Donc, on passe de Los Angeles à Londres. Voici le London pound cake. Boveda, pochette d'humidité, euh, qui commence déjà à cristalliser à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déjà expiré. Il est expiré, il ne sert à rien. Et puis bon, il ne sert à rien. On le veut en main propre. Les compagnies médicales sont capables de nous le donner en main propre. Pourquoi que le récréationnel, il mette ça là-dedans? C'est qui est meilleurs au récréationnel. C'est qui le meilleur récréationnel? C'est Broken Coast. C'est Broken Coast. OK, bon. On s'entend? Bon. Pas de chicanes à ce soir. Wow! Enfin, pas de chicanes à ce soir, Broken Coast! Ils n'ont pas de pochette d'humidité, Zo! faudrait que les compagnies essayent d'aller vers le Broken Coast, essayent de copier, essayer de. Essayer du moins. vraiment pas content de Tam Tam d'avoir des pochettes d'humidité Beauvais à l'intérieur. Que dire des nouveaux produits Saint-Raphaël? Qui ont maintenant des boosts à l'intérieur. On verra ça plus tard cette semaine. C'est effrayant. -ça, le pire, c'est qu'il goûte encore plus le crémage à gâteau pis avec un bisabolol dégueulasse, man. Je vais le fumer, mon John. Oh shit, c'est de la shit, bro! Bro! Retour de deux ans en arrière, bro. Retour de deux ans en arrière, bro. Oh! Oh, man! Pire cannabis. Euh, hey, man, c'est du, du fond de sac. Fait-tu longtemps qu'on a pas dit ça, du fond de sac? On a, hey, fait-tu longtemps? 40 là. Pas 30, pas 20. Le double de 20. 40. Ok, check ça, là. Check ça, là. Check ça, là. Check ça. On va juste voir que ça a l'air. Il doit, il doit être beau hein il doit être beau. Qu'est-ce qu'il est tellement petit tu peux même pas le voir. Ha! <rire> si bois, man! Hey, c'est de la merde. Ok, on regarde ça de plus près. Nous voici avec le London Pound Cake 75. Ça fait environ 20 fois que je recommence cette vidéo. Je l'avais fait correctement, mais par erreur je l'ai effacé. Pour 40$, si nos cocottes seraient toutes comme celle-ci, peut-être qu'on serait satisfait. Mais le restant du 3.5 g est vraiment en shake. Vraiment en petite miette. Ceci est le 3.5 mais il manque environ un grammes, g, 0.5 g. Parce que je me suis roulé un joint avec le pire du 3.5 vraiment le shake des shakes. Si vous voulez voir euh, une photo originale du 3.5g, juste allez sur mon Instagram en bas dans la description. Il y a un lien pour aller sur mon Instagram. Donc, euh, on va retourner en vidéo et fumer un joint du London Pancake 75 et on en discute ensemble. De retour en Angleterre au Royaume-Uni à Londres. Avec le London Pound Cake 75 75, on aime ça, vraiment euh, cocotte émiettée, vraiment c'est peut-être pas une cocotte dure comme on a déjà connu avec 48 Nord, écoutez vraiment euh, pas la même qualité que l'autre produit, donc un produit euh, on pourrait dire de qualité, un vraiment désastreux. Et puis, celui qui est désastreux, j'aime moins l'arôme. On va le fumer, on va voir ce que ça donne. Mais c'est le goût là, de bisabolol qui, qui me sent, qui, que je sens le plus fort. C'est ça que je ressens le plus. Que je ressens, que je sens. Moi, j'aime mieux l'autre. Moi, j'aime mieux le LA couche cake. J'essaie d'aller chercher le goût là, du cake. <coughs> Ça m'a pris un bon joint avant de le trouver avec le, le LA. <coughs> Le LA cake, il est tellement bon et il est pas bon en même temps. C'est comme un goût gazi avec un goût là, justement de cake qu'on n'a jamais vu à la SQDC. Puis le goût de cariophilène euh, à la Grill, à la Broken Coast. Je reproche à Grill et Broken Coast de choisir des phénotypes toujours avec un petit peu de cariophilène. Mais il y en a partout de tout, on dirait du cariophilène, hein? C'est quand même, c'est quand même bien là, les, les affaires de cake, mais le LA couche cake est meilleur, malgré le coup de fin, je veux dire, c est, c est, il fait pas partie de mon top 10. mais lui, il est très loin, là il, il est en bas, il descend, non seulement la qualité, mais le goût aussi, le goût aussi, c'est le bisabolol, c'est quoi la terpène première qu'ils ont mis eux autres, humulène je sais pas, je connais peut-être pas assez ça, l'humulène, je suis pas habitué à boire l'humulène. pour moi, c'est vraiment Bisabolol qui goûte en premier. Puis pour ce qui est des arômes citronnés, sucrés, fruités, oublie ça, man. Oublie ça. Ça me surprendrait de, de, de changer d'idée, là, euh, au fur et à mesure que je vais passer à travers mon 3.5. Ça l'arrive, Ça l'arrive que, quand je finis la vidéo, je continue à fumer mon 3.5 grammes. Les goûts reviennent. Les goûts se placent. Euh, surtout le goût du cake avec le LA, couche cake. Mais ici, euh... Ah c'est, c'est, il va pas rester lui man, je pense pas, je pense pas qu'il va rester. Avec la qualité que je vous ai montré là, déjà là, il y a un pas en avance, un pas de recul, un pas de retard. Écoute, la note de passage n'est pas présente, euh... euh, je trouve encore une fois qu'ils qu se compétitionnent entre eux autres, deux variétés de cake, pourquoi ils n'ont pas pris euh, un pink couche tant qu'à faire, là c'est le Los Angeles cake ou le Londres, le, le gâteau de Londres, c'est deux fois dans le tam-tam, je sais pas, c est, c est... Il y a beaucoup de choses comme ça à l'SQDC que je comprends pas, mon ami, là. Vraiment, vraiment, vraiment, euh... le pico de San Rafael a changé de contenant. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a charlé sur le contenant du pico de San Rafael? Pourquoi qu'ils l'ont mis bleu? Je comprends pas, man. je comprends pas. Pourquoi San Rafael et ils ont pas fait un, un, un wedding cake? Non, non, on va changer la couleur du contenant. Ça va être à voir là, dans une prochaine vidéo, euh, sûrement cette semaine. Donc, euh, pour le produit tam tam ici, le London Pound Cake 75, 75. Et écoutez, euh, c'est 5 sur 10. Ça ne passe pas. On a vu la qualité qui est vraiment... Euh, c'est du shake. C'est du bon vieux shake. Comme à nos débuts à Winman comme au début de la légalisation avec la marque EXO, qui se sont vraiment améliorées, EXO, euh, avec des photos d'abonnés qu'on qu m'envoie à l'occasion sur mon Instagram. Allez vous abonner à mon Instagram. On est déjà plus de 1600 à regarder euh, mes photos. Et euh, ma story, là, on est beaucoup, là, plusieurs, près de 400 là à toutes les 24 heures qui regardent ma story. Euh, beaucoup de photos de ma grow qui évoluent. Et vous avez aussi là, que j'ai parti une Nouvelle-Gros dans une nouvelle tente, la deux 2x2, deux, avec une nouvelle variété grâce à Rootbase et euh, BDK, BDK génétique, avec le Wet Panties. Donc je ne recommande pas euh, le London Pound Cake 75. T'es curieux, t'es curieux, t'aurais aimé ça, goûter un, un, un cake. Ben écoute, vas-y avec Tam Tam, la même marque que ça, mon chum. Mais le... L.A. couche cake. Tu veux un cake? Tu veux un tam-tam? Après, de plan de London? Prends le L.A. All right? Un petit goût de cariophilène, un petit goût de gazi, par contre, puis un petit goût de cake qui est vraiment présent, vraiment surprenant de voir euh, ces goûts-là à la SQDC. On avance à la SQDC. Ça paraît pas pas de tortue, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction, lentement, mais sûrement. On écrit ça dans les commentaires en bas. Lentement, mais sûrement. À la prochaine, les gars. À la prochaine. Ciao.